Merci. C'est le moment alloué aux déclarations de députés. La députée de newmarket Aurora. Merci, Madame la Présidente. Merci. Le 16 octobre, j'étais très content d'avoir le premier le barbecue de famille annuel à Cornbury. On n'a pas eu de pluie, c'était tout un succès. En tant que nouvelle députée, j'étais très contente d'avoir recevoir plus de 500 de mes concitoyens à l'extérieur, au Riverwalk Commons, au centre-ville de Newmark. Il y a eu des divertissements par Saint George Kids, des aliments incroyables, on a peint les visages des enfants et on a pris des photos, on a donné des cadeaux. Je voudrais remercier amie Theresa-Cruz, qui a géré euh, tout l'événement avec euh, ses aptitudes incroyables de préparation des logements. Les résidents de Newmarket se sont bien amusés, toute la famille. Merci à tous les bénévoles, y inclus, mon mari Ivan et mon fils Robert, aussi bien que tout le personnel des circonscriptions avec d'autres 15 bénévoles qui ont utilisé quatre heures de leur dimanche après-midi pour que j'ai l'événement de circonception et que cela devienne un grand succès. Merci. J'aimerais aussi remercier les beaucoup de familles qui sont venues. C'était incroyable d'avoir tellement de familles là, des familles qui sont venues pour me parler pour me remercier et pour parler avec moi. J'aimerais remercier tous les résidents qui ont apporté des aliments non périssables au l'événement. Je suis contente. On dit qu'on a, on a rassemblé dix boîtes entières de denrées alimentaires. Et j'ai hâte d'avoir l'événement de l'année prochaine. Merci. Déclaration des députés. Député d'Orléans. Merci, euh, Madame la Présidente. J'aimerais prendre un moment de parler au euh, défi grandissant euh, du niveau zéro, euh, code black, euh, noir. C'est le manque d'ambulances qui puissent répondre à l'appel 9-1. En 2021, euh, euh, on, les ambulanciers ont passé en retard dans 4 900 heures. 57 incidents de euh, niveau zéro. Le retard, c'était 97 minutes, ce qui dépasse le jalon de 30 minutes. Ça veut dire que les ambulanciers attendent plus d'une heure et demie pour transférer les patients à l'hôpital. Deux ambulanciers et l'ambulance sont coincés à l'hôpital parce que l'hôpital est trop occupé pour les prendre. Le service d'Ottawa des ambulanciers a eu 1225 instances de niveau zéro. Dans certains cas, on a 11 heures consécutives de code zéro. Madame la Présidente. Et des, euh, certains patients ont attendu plus de sept heures avant d'être transportés à l'hôpital. Le niveau zéro n'est pas seulement un problème à Ottawa, il ça est dans toute la province. La province et les municipalités prêts pour que les ambulanciers puissent donner de l'aide aux patients qui ont besoin pas pour qu'ils attendent à l'hôpital, pour qu'ils puissent décharger leurs patients. Il faut trouver les municipalités, qu'on les donne aux municipalités, le gouvernement en particulier donne aux municipalités, pour qu'on puisse résoudre ce problème. Merci, madame la présidente. Le député de d'Ottawa Centre. Bonjour. Bonjour, les collègues. Les gens d'Ottawa et de Catino préparent une démonstration contraire à tout ce que vous avez vu. On va utiliser un article iconique qu'on voit dans la société canadienne. Je ne parle pas des bâtons de hockey, pas des beignes, et je ne parle pas du thème. C'est des des fils électriques. Le 5 novembre, les gens de Ottawa et Gatineau vont s'en rendre avec des rallonges électriques, ce qui peut aider au barbecue de la cour arrière. Et pourquoi est-ce qu'on va le faire Parce que, Madame la Présidente, à un ma main, on a besoin de doubler la capacité électrique. de L'Ontario, ce gouvernement, a décidé de euh, briser son accord énergétique avec le Québec. Ce n'est pas logique. On peut continuer à importer de l'électricité du Québec à 5 cents le kilowattheure. C'est abordable, ça, ça a du sens, mais contrairement à ça, on va avoir de l'électricité produite par les centrales au gaz, ce qui n'aide pas à la crise climatique. Les gens qui gagnent, c'est les cadres dans l'industrie du gaz. Et on va montrer, euh, avec euh, le pouvoir des gens, on va avoir des rallonges du Québec en Ontario, un événement où in on invite toute la famille et j'invite tous les députés pour célébrer comment avoir de l'électricité euh, propre en Ontario. Restez à l'affût de détails. La déclaration de député. Le député... De Perth Wellington. Merci, Madame la Présidente. Plutôt euh, cet automne, j'ai pu aller euh, au 40e anniversaire des célébrations du refuge des femmes à Optus Place, qui donne des services à la communauté, du refuge, de, du counseling, de la protection de des femmes qui sont en situation précaire. Après les célébrations d'anniversaire, ils ont célébré euh, l'expansion euh, de 18 lits qui, ou 10 euh, chambres, 7 salles de bain et euh, un, un, une petite cuisine aussi bien qu'une salle multimédia. Et ils ont levé, le, la communauté a levé 80% du budget de 7 millions de dollars. On reçu 100 000 dollars par le fonds Trillium de l'Ontario pour appuyer plus de relations personnelles, le programme et pour les initiatives euh, sociales. Cette expansion et cette initiative d'entreprise en sociale va aider plus de femmes et d'enfants dans notre communauté. Félicitations à Jasmine et toute l'équipe. Merci de tout ce que vous faites dans notre communauté. Déclaration de député, député de London West. Merci, Monsieur le Président. Je porte du mot aujourd'hui pour démontrer mon soutien aux travailleurs d'éducation, les aides-soignants, les concierges, les secrétaires d'école et d'autres personnels de soutien de, scolaire qui donnent du soutien aux élèves et qui sont les... Euh, mal payés. Des enfants à London-West et toute la province savent que la contribution de ces travailleurs au succès et à la sécurité des enfants et ils veulent qu'ils soient dédommagés de façon juste. Ils veulent avoir plus de de soutien pour les enfants dans les écoles plutôt que d'avoir des paiements pour une heure ou deux du de tutorat, ce qui ne va pas aider et exige que les enfants essayent de trouver un tutorat. CBC London a partagé des commentaires de, des parents, un qui dit on ne peut pas avoir un gouvernement à la table, qui dit qu'on n'a pas du d'argent pour donner au travail en éducation et après payer aux parents. Et euh, un autre a demandé, ça ne serait pas une meilleure décision de prendre cet argent et, et euh, d'embaucher de, de, plus euh, d'aidants, euh, de, de soutien, euh, plus d'aide enseignants. Et on pense que c'est euh, de l'argent qu'on donne aux parents euh, et, et un chiche un, un, un petit peu. Et donc, plutôt que d'avoir 350, 365 millions de dollars de rattrapage, pourquoi on n'investit pas dans les soutiens qui aident aux enfants, les, pour aider les travailleurs du soutien dans nos écoles. Le député de kitchener conestoga Merci, Monsieur le Président. C'est bien d'être retour en chambre après un mois productif dans la circonscription et c'était bien de sortir à certaines foires de l'automne, en particulier à Oktoberfest qui est une journée importante pour la région de Waterloo et en particulier pour Kitchener-Connestom. Quand on parle de la promotion des événements locaux, on a appuyé la semaine des petites entreprises ici en Ontario. Pour, et je veux souligner des petites entreprises. Plus de 400 000 euh, entreprises, petites entreprises font beaucoup d'activités économiques dans la province et embauchent 2 millions de personnes. Des gens comme Money il faut arrêter et, euh, euh, si vous voulez, acheter de la crème glacée. Et le marché Saint James aussi, où il y a euh, beaucoup d'artistes, d'agriculteurs et d'autres qui vendent leurs produits, avec la saison des fêtes qui s'en vient. Je veux encourager tout le monde à appuyer, les entreprises locales. C'est un bon moyen d'avoir des cadeaux uniques et pour euh, appuyer l'économie, pas seulement euh, en, en décembre, mais toute l'année. Merci, M. le Président. La députée de Hamilton West Incas Dandas. Merci. Il y a une crise dans les hôpitaux d'enfants qui fait beaucoup de pas. Les enfants attendent des jours. et Il y a des procédures chirurgicales qui sont annulées. Ils sont en... et on essaie de trouver des lits partout. Euh, Bruce Wire, qui est le président d'un hôpital d'enfants, sonne l'alarme. Et des enfants qui sont critiquement malades doivent être transférés dans la région pour être admis aux soins intensifs. C'est une situation qui dit que c'est très concernant. Des enfants qui sont très euh, malades ont été envoyés aussi loin qu'Ottawa pour trouver un lit dans une unité euh, euh, pédiatrique. Jeudi, il y avait 11 patients qui attendaient encore aux urgences. Craig, un enfant de 4 ans d'un casseur a attendu 5 jours pour la chirurgie euh, du, le, du coude. Sa mère, maintenant, dit aux gens euh, le système est un désastre, il faut que les gens sachent à quoi s'attendre. Ça, ça devrait être euh, la plus grande priorité pour euh, traiter les enfants qui meurent. Mais euh, il y a un plan désastre de privatisation des soins de santé. On a besoin de plus d'investissements pas des profits, une approche qui donne la priorité au profit. Il faut trouver des solutions pour que les choses soient meilleures pour les enfants partout en Ontario. Merci. La députée d'Eglinton-Lawrence. Merci. J'ai grand plaisir de prendre la parole pour signer un organisme qui aide la vie des élèves de ma circonscription de Lawrence et Lawrence partout en Ontario, au Canada, euh, voie à, à l'éducation, je, je, Pathways to Education. Et on aide les un, un, élèves dans les euh, écoles secondaires où on appuie les gens à faible revenu qui auraient des difficultés à terminer l'école secondaire et qui décrocheraient. Pathways, voie au succès, donne, aide beaucoup même des billets d'autobus de, pour qu'ils soient à l'école et donne essentiellement et à ces jeunes ce dont ont besoin pour terminer leur éducation. Il y a quelques, quelques semaines, Owen Heights et le reste de l'équipe à Lawrence Heights m'ont invité à leur établissement de voie au succès. J'ai eu grand plaisir à rencontrer les élèves qui travaillaient des devoirs, qui étaient appuyés par leur père, d'autres mentors. Et Pathways, Voix au succès, a plus de 80 bénévoles qui ont utilisé ce plus de 60 000 heures et 19 000 étudiants qui ont bénéficié de ce programme de Voix au succès et qui sont dans le programme. 69% vont passer à l'éducation postsecondaire. C'est vraiment tout un succès avec la ministre des Collèges et des Universités. J'étais à la finition et la remise des diplômes et je veux appuyer tous leurs efforts. Je voulais pas interrompre la députée Lawrence. Vous avez beaucoup de conversations et il y a un trop de bruit. C'est difficile pour les gens de vous entendre et de se concentrer sur la présentation. Je vous demande de faire moins de bruit, s'il vous plaît. Déclaration des députés, la députée de Thônes. Merci. Merci, Monsieur le Président. Le mois dernier, j'ai l'honneur de faire partie au 23e euh, anniversaire Right for qui appuie euh, le centre des enfants Kelly au KCC. C'est un endroit où les enfants de toutes les capacités qui puissent s'épanouir. On donne des programmes de récréation de jeunes enfants qui sont handicapés et qui ont des besoins médicaux complexes. C'est ce qu'à de cette année a appuyé les programmes spécialisés qui donnent la possibilité aux enfants de s'épanouir à l'école, socialement. Il y a une garde d'enfants, un centre de thérapie, des sports et euh, à, à une classe d'aptitude de vie. Et on aide des soutiens, on prépare les enfants, les parents, on aide les parents, les grands-parents aussi pour qu'ils puissent passer plus de temps. Une des, une des recettes plus récentes de l'organisme, c'est un centre d'hydrothérapie dans l'eau euh, euh, un peu plus chaude. Les gens peuvent être libres, indépendants. Un des appuyants de Right for Chaos, c'est Hershey Weinberg, qui a l'équipe Zadie Hershey, qui a uh, uh, le développement de, de cette personne-là et beaucoup d'autres, et le personnel. On a aidé à uh, bâtir KCC. Comme euh, à une institution en crime. Ça veut dire qu'on perd en idée. Je veux remercier KCC, le personnel au succès de chaque enfant, en donnant des expériences dans l'enfance qui n'existeraient. À tourner, Monsieur le Président, on appuie les sans buts lucratifs parce qu'ils nous appuient. Et j'ai hâte aux éclatants de l'année prochaine. Merci beaucoup. Encore une fois, je vais demander aux députés de s'il vous plaît. Gardez vos conversations privées à un faible volume. J'ai beaucoup de misère à entendre la personne qui a la parole. Thank you. Merci. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Canton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a 40 jours, le 16 septembre 2022, une jeune personne iranienne a été tué brutalement par la, la police de la moralité du régime iranien. Depuis ce temps-là, les gens d'Iran ont manifesté, manifesté contre 43 ans d'un régime brutal. C'est le même régime qu'il y a près de trois ans a abattu un avion commercial. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont agi très rapidement en étant du côté des Iraniens pour honorer les euh, bourses d'études pour toutes les personnes qui ont été tuées dans ce vol. Des centaines d'Iraniens ont été arrêtés, tués, assassinés par le régime iranien. Et pour les Iraniens, c'est très important comme journée. Et, et c'est non seulement la famille de Massa mais tous les Iraniens ont été touchés et ils sont en deuil. Et le monde est en deuil avec eux. Il y a des grèves partout au pays et des groupes iraniens tels que le congrès iranien ont tenté de s'excuser auprès du régime. Ça a permis d'ouvrir les yeux du monde. Le régime a mis un huis clos sur l'internet, mais les iraniens demandent qu'on puisse partager leur histoire et qu'on puisse ouvrir le reste, les yeux de, du reste du monde. Et je voudrais que les Iraniens sachent qu'ils ne sont pas seuls pour leur lutte pour la liberté et la démocratie ici au Canada. On est béni de pouvoir vivre dans un monde, dans un pays libre. Et les Iraniens méritent la même chose. Thank you very much. Merci. Un rappel au règlement. Député de Carlton, je voudrais demander le consentement unanime de la Chambre pour une minute de silence pour tous les Iraniens qui ont été tués et torturés de la part du régime islamique de iranien. Le député de Ottawa-Carton demande une minute de silence. Sommes-nous d'accord? D'accord. Je vais vous demander de vous lever.